Être engagé, ça, ça veut dire euh, se donner à 100% pour, pour une cause, pour une idéologie et, et pour, pour, une façon, pour une façon de fonctionner qui rentre complètement dans, dans ses propres valeurs. J'ai décidé de sensibiliser au maximum de personnes sur, sur la cause de l'océan, sur la protection et l'importance de, de, de prendre soin de, de la mer et des océans en général. Mes initiatives positives, c'est d'amener, de sensibiliser les gens à la nature, à l'environnement, à l'océan, aux impacts de la pollution plastique, à comment mieux vivre, comment adapter changer son quotidien, changer ses habitudes, changer ses, ses consommations pour être plus respectueux de la nature et être en harmonie. J'aimerais avoir euh, comment dire, un, impacté dans, dans le changement d'habitude, des gens au quotidien. Je suis euh, soigneur euh, d'animaux. Dans le Centre de soins des tortues marines, on récupère les tortues blessées, vivantes, mais aussi les tortues échouées ou retrouvées mortes en mer. Et On effectue des autopsies pour chaque animal. D'avoir pu constater euh, le changement, déjà, d'habitude chez certaines personnes, surtout chez les enfants et chez les parents qui disent euh, nos petits ne nous laissent plus le choix. On doit changer nos habitudes parce qu'ils nous ont expliqué les conséquences que, que peuvent avoir nos actes aujourd'hui selon nos, nos habitudes de consommation, et on change. Et ça, c'est cadeau, quoi. C'est le sentiment de se sentir utile et d'apporter, de croire de nouveau en, en l'homme, tout simplement, parce qu'il y a tellement de choses qui sont mises en place et qui vont... Contre la nature ou, ou, ou contre le bien-être de, de tout. Et là, ça, ça permet de, de croire en, en tout ça et d'inverser la tendance. Constat visuel. Avec euh, mes sorties en mer, j'adore la mer, j'adore la plongée sous-marine. Je, je nage en mer aussi et constater euh, les, le changement de l'écosystème, euh, les impacts négatifs de la pollution en mer, c'est ça. Un déclic euh, récent, on va dire, c'est que depuis le mois de janvier, toutes les tortues qu'on a autopsiées avaient des, des déchets plastiques dans le système digestif. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un marqueur euh, essentiel de, du niveau de pollution de la mer Méditerranée et de l'importance de la présence des déchets en mer. Et ça, c'est, ça fait pas plaisir, quoi. Et ça, c'était un, un déclic euh, récent. Que on n'essaie plus de dominer en fait, c'est surtout ça je pense le problème c'est qu'on essaie de, do, de tout dominer, de dominer les animaux, dominer les saisons, la nature, le, le changement et tout ça. Il faut qu'on soit à l'écoute de tout ce qui se passe pour être en harmonie et pas avoir d'affrontement, pas avoir de destruction. Pas avoir... Voilà j'aimerais qu'on soit plus en harmonie, s'inspirer des, des... pas aller contre l'évolution mais s'inspirer des peuples peut-être plus primaires, d'être plus à l'écoute de tout ce qui nous entoure. Quoi. Voilà. Y croire, hein en tant que sportive de haut niveau, je me fixe des objectifs et j'y crois et ça, ça rentre dans nos valeurs. Et voilà, on nous dit beaucoup de choses, c'est négatif, on est foutu, on ne va pas y arriver, mais la moindre étincelle peut faire changer les choses, donc il faut y croire. J'ai envie de dire, suis ton cœur, mais bon, c'est un peu kitsch, c'est difficile. Euh, après, voilà, c'est d'être en phase avec ses valeurs. Il en faut pour tout le monde. Il euh, y a des défenseurs d'animaux, il y a des défenseurs d'environnement, de, il y a des, des mecs qui ont des idées sublimes pour l'agriculture. Il y en a qui, dé, qui développent des machines extraordinaires pour, pour faire du bien à la terre ou pour l'industrie. Donc Il y en a pour tous les goûts, donc il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. Nous, le projet, c'est d'amener les gens en mer. J'aurai un énorme bateau, amener le maximum de personnes, naviguer à la voile, bien sûr, avec toutes les énergies renouvelables, et amener les gens à mettre la tête sous l'eau, donc leur apprendre à nager, leur apprendre ce que c'est un récif, tel poisson, tel mammifère marin, découvrir, et pour, pour prendre conscience vraiment de, de la valeur et de l'importance de, de protéger tout, tout ce qui nous entoure. Voilà, je ferai ça. Il y a tellement de personnes engagées, tellement de personnes bah, sur différents fronts, on va dire, mais qui, qui ont le même objectif et, et qui ont les mêmes envies. C'est incroyable toutes les belles initiatives qui sont mises en place autour de nous et, et je n'étais pas, pas assez au courant ou pas assez informée, je ne sais pas. Un changemaker, c'est quelqu'un qui va amorcer un changement, qui va oser, on va dire, entreprendre les choses différemment pour essayer de, de fédérer un maximum de personnes à, à aller vers cette tendance.